L'année 2023, sur le plan politique, peut être considérée pour le Gabon comme une année particulière, une année exceptionnelle. En effet, en trois ans d'indépendance, c'est la première fois que notre pays va connaître trois scrutins, trois élections, L'élection du président de la République, l'élection des députés de, député de l'Assemblée nationale, l'élection des conseillers départementaux et des conseillers municipaux. Pour qu'il y ait une élection, il faut qu'il y ait un État organisé. Un État qui a un territoire, qui a une organisation politique et juridique, et une population, une population qui est le peuple souverain qui est appelé à choisir librement ses dirigeants aux différentes fonctions politiques électives prévues par la constitution, donc la constitution de la République gabonaise. Et pour rendre tout cela possible, pour pouvoir disposer d'un instrument non moins important qui permet à chaque citoyenne et à chaque citoyen de pouvoir accomplir son devoir civique, de pouvoir voter. Cet instrument, Mesdames et Messieurs la presse nationale et internationale, bonsoir. Nous sommes heureux de constater que vous êtes aussi nombreux ce qui prouve à suffisance que la question électorale est une question d'importance à côté d'autres problématiques d'intérêt national qui mobilisent la population et qui mobilisent la presse nationale et internationale. Cet instrument, c'est la liste électorale. Pas de liste électorale, pas d'élection, quel que soit le pays. C'est donc un instrument très important du processus électoral. C'est cela que nous allons, nous allons échanger tout à l'heure. Nos compatriotes ont besoin d'informations. Et nous réjouissons de votre présence parce que nous pensons que, et c'est votre rôle premier, que vous constituez des relais efficaces pour pouvoir informer pour pouvoir sensibiliser les Gabonais en âge de voter. Les Gabonais ont besoin d'informations, ils ont besoin d'être bien informés et d'être bien orientés. Pendant ces 30 jours, que durera la révision de la liste électorale. Ceci dit, nous nous tenons à votre disposition pour un échange dynamique. Merci encore d'être venu sinon.